Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser ici en Normandie chez isini sainte mère pour un nouvel épisode que je vous encourage comme d'habitude à liker, partager, commenter et aujourd'hui je vous emmène bosser ici au laboratoire d'analyse, suivez-moi Bonjour Bonjour, Jérémy. Je vous présente Florence, la responsable du laboratoire avec qui on va bosser aujourd'hui. Je suis ravie oui. de te rencontrer. Également, et c'est avec plaisir que je vais te faire partager notre joli métier. Merci beaucoup, Florence. Alors, je vais d'abord te demander de t'équiper. J'ai l'habitude. Les surchaussures chaussures et une surblouse, s'il te plaît. Ok. Florence, explique-nous ce que représente ce labo pour Isini-Sainte-Mère. Le laboratoire est une unité très importante pour Isini-Sainte-Mère. Pourquoi Parce que nous fabriquons des poudres de lait pour un public très fragile et très sensible, qui sont les bébés. Donc, on ne, donc on ne triche pas avec la sécurité On triche pas avec la sécurité. Notre mot d'ordre et notre objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire, l'hygiène, la qualité du produit et la traçabilité du produit. Ok, donc tout est testé ici Tout est testé ici. En permanence En permanence. Chaque produit qui, qui doit sortir sur le marché est analysé préalablement. Les valeurs nutritionnelles sont également vérifiées en regard au cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Qui okay, est très stricte Très stricte. Ok. Et nous avons aussi une autre mission qui est en fait de développer des analyses pour satisfaire nos clients, notamment nos, nos clients internationaux tels que la Chine. Donc toutes les recettes sont testées ici Tout est testé ici et rien ne sort sans avoir l'aval du laboratoire. Et alors ton actualité, c'est le recrutement, c'est ça La montée en puissance une, du laboratoire il y, une, il y a une augmentation des volumes. Nous avons besoin de 10 à 20 techniciens parce qu'on est en train de construire une autre, une autre unité de production. Alors, des personnes qui vont travailler avec un outil hyper moderne. Alors, les outils sont hyper modernes. On est dans un environnement très attractif. Un laboratoire ultra moderne de 2500 carrés qui vient d'être inauguré en début d'année 2019. Donc, tout neuf. Tout neuf. Super outil à la pointe. Ah oui. Nous avons euh, l'équivalent de 300 appareils allant de la, de la chaîne chromatographie à des machines PCR. PCR, c'est quoi PCR, c'est pour rechercher l'ADN. D'accord. Nous sommes une équipe de 70 personnes, des techniciens ayant des diplômes entre Bac plus 2 jusqu'à des docteurs en sciences, des experts en microbiologie et en chimie. Bon, bah, écoute, moi ce job m'intéresse. Bah, écoute, je t'invite à aller rejoindre Manuela qui va t'expliquer sa vie au quotidien. Merci beaucoup. Bonjour Manuela. Bonjour Jerry. Je suis ravie de venir découvrir ton job. Moi aussi, ravie de te rencontrer. Alors, explique-moi justement ce que tu fais au quotidien. Donc, en fait, je vérifie que les matières premières que l'on réceptionne et les produits que l'on fabrique soient conformes, qu'il n'y a pas de contamination. Et comment s'organise ton planning de travail Donc, le planning de travail, on a un planning qui est, effectué, qui est préparé tous les mois. Donc, en fait, on change de poste toutes les semaines parce qu'en fait, euh, il y a beaucoup de polyvalence okay. au sein de chaque secteur, parce qu'on fait aussi ici de la bactério mais on fait aussi de la physico-chimie. Donc, euh, on travaille en 2 huit, en, le week-end et deux journées aussi. Okay. Donc ça peut t'arriver de bosser le samedi-dimanche aussi Oui, voilà, <rire> okay. bah, comme cette semaine. <rire> D'accord, ok. Et alors, explique-moi ton parcours, ta formation pour bosser ici Donc, Pour travailler ici, euh, j'ai fait un bac STL, après j'ai enchaîné avec un BTS industrie agroalimentaire, après je suis arrivée ici. Donc ici on n'est pas lâché dans la nature, hein. on est formé euh, deux semaines euh, en binôme avec un collègue. D'accord. Voilà. Et après au fur et à mesure on est formé sur d'autres postes et là euh, on obtient la polyvalence. Donc tu peux évoluer au sein de l'entreprise, voilà. au sein du laboratoire. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job toi Ce qui me plaît ici bah, c'est la polyvalence, ça c'est sûr. Tu fais jamais la même chose Voilà, ce n'est pas routinier. Euh, ici, on est dans un labo qui est quand même récent. Euh, on Hyper a, moderne. Voilà, on, a, on, utilise, on travaille avec du matériel moderne, tel que la PCR. Ah, euh, ça, c'est l'ADN, la recherche d'ADN, voilà, c'est ça, ça. j'ai retenu oui. là dessus. <rire> oui. Qu'est-ce ouais. qui te plaît dans l'esprit d'Izini, chez Izini Sainte-Mère Chez Izini, ce qui me plaît, c'est la dimension humaine, le savoir-faire. Et c'est une entreprise aussi, qui, enfin surtout au laboratoire aussi, qui évolue, ça évolue sans cesse au niveau des nouvelles technologies. Et les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors pour travailler chez nous, il faut être curieux, dynamique, exigeant et rigoureux. Ah bah écoute, voilà. Check C'est parti <rire> Merci Au labo, c'est jamais routinier. Éprouvette oui, éprouvant non, stimulant oui. Ici, tu bosseras en 2-8. L'un ne va pas sans l'autre, donc les deux. Florence, Manuela, merci beaucoup pour la découverte de votre laboratoire. Bah, merci à toi, Gélie. Bon, moi, j'ai d'autres collègues à rencontrer. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe du labo, postulez, et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.